Tu as dit que tu tu as tu tu as tu Et Tu as déjà ta ta ta Et tu t'en tu